Je suis Mehdi, j'espère que vous allez bien. Alors une vidéo pas très longue sur l'Afghanistan, pardon. Vous savez que les talibans ont pris le pouvoir là-bas, qu'il y a eu l'explosion à Kaboul, que les gens cherchent à fuir, que c'est euh, catastrophique. Et donc on va voir déjà, juste au niveau du temps, combien de temps est-ce que la situation va rester chaotique donc ça, ça serait la première question, hein, savoir si ça va s'arranger ou pas. Et la deuxième, c'est savoir s'il y aura éventuellement des conséquences par rapport à la France, c'est-à-dire s'il y aura des réfugiés qui vont arriver en France, c'est plutôt ce genre de choses. Bon, alors, déjà, est-ce que la situation en Afghanistan va trouver une solution Et on va voir au niveau du temps. Alors, j'ai changement et bonheur. A priori, il y aura un changement positif. On va voir, euh, on va voir pour qui est le changement. Hein. Parce que si c'est pour les talibans, oui. Alors, en Afghanistan, en Afghanistan. Donc, on va faire les quatre derniers mois de l'année pour voir s'il si va y avoir des changements sur cette période-là. Voilà. Ok. Alors j'ai hommes ou, ou, ou euh, des hommes. Hein, euh, ben oui, c'est surtout des hommes, effectivement. Qui sont d'ailleurs avec la moustache euh, et souvent la barbe. Hein. Alors, départ. Beauté et stérilité. Bon. Ok. Fatalité, euh, donc ça c'est la faux. Hein. Femme. Ah, fatalité. Ok, fatalité, oui, c'est aussi pour les femmes. Trahison et renommée. Bon. Alors, ce qui me vient à l'esprit, moi, c'est que déjà, il va y avoir des gens qui vont essayer de partir. Ça, pour moi, c'est les, les, les réfugiés. Enfin, en tout cas, les gens qui voudraient partir, quitter le pays. On va remettre une carte, savoir vont, euh, si, si ça va se faire ou pas j'ai vraiment la, la notion de quitter le pays ici alors beauté et trahison c'est que déjà il n'y a pas des belles choses qui vont qui s'annoncent à l'horizon parce que beauté et trahison c'est euh, ça va pas ensemble hein. alors on va voir ici, euh... voilà. ici. ce qui en plus fatalité c'est la faux donc c'est vraiment les décès on va remettre une carte sur beauté et trahison ici et là, à la fin, je pense que c'est les, euh, comment dire, j'ai pensé aux pays, moi, comme les états unis enfin, les, les pays, les grands pays, les pays importants, qui vont essayer d'intervenir, mais ça ne va pas marcher. Stérilité. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai l'impression que c'est bloqué jusqu'à la fin d'année. Alors, découverte et grâce, ouais. ouais. Pour moi, ils vont vraiment essayer d'aller ailleurs, hein de partir ailleurs, à la découverte d'autres choses, à la découverte de nouveaux pays bon, il y a quand même la grâce donc je pense qu'il y aura effectivement des gens qui vont réussir euh, à partir, à quitter le pays oui vous voyez ici sur la, la beauté j'ai l'accident alors je sais ce que c'est maintenant ben, c'est tout, tout ce qui est beau qui va être détruit, alors tout ce qui est beau c'est quoi, ben, c'est les belles maisons les beaux édifices, les beaux monuments euh, euh, tout ce qui est beau et donc, euh, ça va être détruit. Et c'est pour ça, voilà, tout ce qui vient du passé, hein, donc tout l'héritage. Oui, c'est ça, c'est vraiment, en fait, euh, euh, tout, tout ce qui était en Afghanistan, les, les, encore une fois, les, les, les belles choses, tout ce qui appartient à la culture et au passé de ce pays, qui va voler en éclats. Qui va être détruit. C'est dramatique parce que c'est parce que, parce que un pays qui va être détruit, quoi. On le voit bien ici, il hein, y des explosions. Donc, faire table rase du passé, pour moi, c'est ça. Hein, ces gens-là, ils sont contre la culture. Hein, donc, euh, euh, contre tout ce qui est beau, tout ce qui est euh, euh, édifice, euh, éventuellement euh, euh, alors re religieux. Mais dans bon, les mosquées, tout ça, bon, bah, ça va être détruit, tout ça. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'ai trahison. Ouais. Donc, il va falloir s'attendre dans les prochains mois à beaucoup de départs. Hein, des gens qui vont, être, qui vont être quelque part protégés. Alors, il y en aura peut-être pas beaucoup, mais enfin il y en aura quand même parce que leur pays va continuer à être démoli. Et ici, voilà, donc on a les espèces de... C'est l'idée des espèces de politiciens, c'est peut-être pas... Mais enfin, la sagesse, euh, ça va pas très très bien ensemble avec les politiciens, d'ailleurs. Bon, bon, en tout cas, sans vouloir faire de, de mauvais esprit, il y a des gens qui vont essayer d'apporter de, des solutions de sagesse, ici, la renommée, mais ça ne va pas aboutir. Donc pour moi, déjà... Il n'y aura pas d'amélioration d'ici la fin de l'année, au contraire, puisqu'on va continuer à avoir des, des destructions, voilà, c'est le mot, des destructions, par rapport à, à tout ce qui est ancien. Hein. Donc, pas d'amélioration. Bon, alors, ça, c'est déjà, c'est la première réponse. On va essayer de voir au niveau du temps, combien de temps ça pourrait durer. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à le sortir avec le Bélin, on va voir. Donc, on va essayer de voir sur 2022. Alors, je vais remettre une carte dessus, hein. On va faire par année, 2022, 2023, 2024. Voilà, comme ça on dit bon hop. Alors 2022. Alors entreprise. Donc il y aura encore des tentatives certainement de conciliation 2023. Ah ben regardez, je, je, sur 2023, j'ai la paix et 2024, bon après ça change. Donc ça pourrait aller jusqu'en 2023. Parce que là, j'ai la paix. Hein, je fais par année, par année. Et là, ce qui est amusant, c'est que j'ai 2022 et j'ai 22 sur 2022. Bon. On va essayer de remettre une carte sur entreprise. Parce que ça peut être en 2022. Puisque 2022, c'est bientôt. Hein. Entreprise. On va remettre une carte là une carte là. Je pas aller... Euh, pardon. Je ne sais plus mon français, moi. Euh, je ne vais pas aller pardon, jusqu'à 2024. Sinon, on va rester sur 2022 avec union. Alors, entreprise et union... Donc, euh, alors, entreprise, ça fait quand même penser à des, des sociétés, moi. Donc, il va y avoir des, des, des intérêts là-bas, au niveau de société. Ouais, et là, j'ai bien la paix. Ah ouais, mais j'ai la volperte. Hein. Ah, ça risque d'être une paix provisoire, quand même. Hein. Ouais, c'est pas, pas gagné. Hein. Alors, sur 2022, j'ai union et entreprise. Bonheur. Donc il y a des gens qui vont aller chercher des intérêts là-bas. Hein, je pense. Les intérêts financiers qui ressortent. Les entreprises avec les intérêts financiers, oui, voilà. Donc j'ai d'autres euh, d'autres pays qui vont. Euh, bah, qui vont avoir des intérêts là-bas. Je ne peux pas vous dire plus, hein, j'en sais pas assez. Et donc sur 2023. Ouais, il va quand même y avoir. Euh, en fait, ce, que je, ce qui me vient à l'esprit, c'est que ça va effectivement y avoir une accalmie. Mais c'est parce que, en fait, je pense que ces gens-là seront toujours au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils vont asservir la population. Hein. Je le vois ici et là. Donc oui, il y aura la paix, mais une paix sous contrôle. C'est-à-dire une paix sous contrôle. Plutôt, ils vont contrôler la paix, plutôt dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire que les talibans, à mon avis risque de bien s'installer et de mettre la population sous contrôle hein. ouais. bon et donc là j'étais jusqu'en 2023 bon donc euh, c'est pas bon tout ça alors on va regarder par rapport maintenant euh, s'il y a des, des réfugiés qui pourraient venir en France hein, sachant qu'il n'est pas facile de quitter le pays puisque vous avez vu il y a eu l'explosion euh, dans l'aéroport là-bas donc évidemment pour quitter le pays euh, c'est un peu compliqué mais bon, il y a éventuellement par les bateaux, je ne sais pas, on va voir. C'est un peu compliqué aussi, là. si je vois la situation de l'Afghanistan, euh, bon, je ne sais pas trop comment ils vont faire, enfin bon, ok. Bon, je ne vais pas trop essayer de m'en mêler les pinceaux avec les questions de politique, etc. etc. Je vais juste voir s'il peut y avoir la question de réfugiés, alors en France. Toujours avec le Béline parce que c'est un jeu qui est assez neutre et qui sort pas mal, alors. Alors, j'ai retard et héritage, encore un coup. Ouais. Donc, il peut y avoir des accords, mais qui vont demander du temps. Donc là, les réfugiés en France. Bon, déjà, sur 2021, on va voir. Hein. Alors, destinée cloître, là, ils sont quand même enfermés. Hein, voilà, ils sont ligotés. bah euh, oui, non, bah pour l'instant, bof hein. Parce que là, euh, ils sont nettement coincés. Hein. Donc j'ai pas l'impression moi. Ou alors très peu. Hein. Là, on les empêche de partir. Hein. Toujours ces questions d'héritage. Ouais non. Ah, j'ai sorti. J'ai deux cartes qui étaient collées l'une avec l'autre. Marrant. Union et ruine, ben non, ça ne va pas se faire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a certainement des, des pays qui vont, qui vont vouloir euh, intervenir, mais euh, non. Ça ne marchera pas. Ça, pour moi, c'est envie de, de sortir de la prison, là. Peut-être avec l'aide d'accords ou genre de choses, ou de négociations, mais... Euh despotisme, bah c'est exactement ça. Hein. C'est la, la tyrannie des, des fanatiques. Là, hein. Non, ils ne vont pas vouloir discuter ou quoi que ce soit. Donc, s'il y a des réfugiés en France, à mon avis, il n'y aura pas tant que ça. Hein. Ouais, alors voilà, j'ai l'eau quand même. Donc, ça, c'est le voyage. Effectivement, donc, on est bien sur la question des réfugiés. Hein. Ouais, donc, il va vraiment y avoir des gens qui vont vouloir aider... Aller vers un endroit plus calme, quand même. Alors, passion. Ouais, mais vol-perte. non. Ça va être extrêmement difficile. Bon. Donc, je ne pense pas. Franchement, au vu des cartes, je pense que ça va être très, très compliqué. Et que s'il y a des réfugiés, ben, il n'y en aura pas beaucoup. Euh... Et puis, ce seront des gens qui vont prendre vraiment beaucoup, beaucoup de risques. Bon. Donc, voilà. C'était juste un mini tirage, pour savoir un peu. Donc, je pense qu'il y aura, des, effectivement, une, une, une accalmie sur 2023. Mais vous avez vu que ce serait plutôt parce que, en fait, les talibans prendraient le contrôle, en fait. Là, j'avais la, la, la situation... Avec, enfin, la situation dépeinte, plutôt, par le despotisme... Donc, c'est qu'ils vont ils vont garder le territoire, quoi, en fait. Ils vont garder le contrôle du territoire. Et donc, ils vont asservir la population, pour moi. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Je vais faire un autre petit tirage que vous pouvez regarder si vous avez envie. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.